Bonjour, je suis Meconé, spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur un aspect qui pour moi est important dans notre formation en entrepreneuriat et qui peut-être va vous aider justement à prendre votre décision aujourd'hui pour participer à notre formation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes qui donnent des formations en entrepreneuriat, en marketing, beaucoup de personnes ne font pas en sorte que leurs apprenants puissent être indépendants après la formation. Donc euh, nous en tant qu'entrepreneur, on sait que chaque jour, vous avez des difficultés. Donc, ce qu'on fait dans notre formation, on commence toujours par enseigner en fait le fondement de toutes les stratégies qu'on enseigne. La plupart des grands auteurs, des grands coachs, des grands enseignants et tout cela que vous trouverez, qui ont écrit des best-sellers qu'on achète aujourd'hui, sont partis sur des principes qui ont été élaborés avant. Par exemple, le développement personnel, vous allez trouver la plupart des motivateurs. Ils s'appuient en fait sur des théories de Napoléon Hill. Et dans chaque domaine, il y a des gars comme ça Ils ont développé des fondamentaux stratégiques qui vous permettent de développer en fait toutes vos compétences sur la base de, de ces fondamentaux-là. Donc, c'est ce qu'on fait dans nos formations. On se dit à chaque fois qu'il faut donner en fait les fondamentaux avant de développer en fait la stratégie concrètement. Et quel est l'avantage pour vous en tant qu'apprenant L'avantage, c'est que lorsque vous comprenez les fondamentaux, vous pouvez développer à l'infini. Je dirais à l'infini parce que vous n'avez plus de limite, vous n'avez plus vous limiter en fait à notre niveau en tant que formateur. Vous pouvez aller au niveau qui vous arrange. La preuve, certains de nos clients ont beaucoup plus de chiffres d'affaires que nous. Certains de nos clients ont beaucoup plus de résultats que nous. Donc, vous pouvez développer ces techniques-là hein, au-delà même de ce que nous, on a pu atteindre déjà comme résultat. Donc, c'est important et c'est fondamental là, comment ça se matérialise concrètement. La semaine dernière, j'ai reçu une de nos clientes. Elle voulait apprendre en fait comment utiliser répondeur pour suivre ses prospects et tout cela. Le problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas très bien l'outil informatique. Elle voulait utiliser aussi un outil qu'on recommandait à l'époque qu'on appelle Mondial SMS qui permet de faire les relances SMS de manière automatique, garder le contact et tout ça. Et je lui ai dit, l'idée n'est pas forcément d'utiliser Mondial SMS. L'idée, c'est de comprendre en fait, qu'est-ce que je veux faire en utilisant cela. Si elle comprend le principe de ce que je veux faire, elle saura en fait comment développer cela. Et finalement, on a appris... La liste de diffusion WhatsApp, elle maîtrise très bien WhatsApp parce qu'elle vend déjà avec WhatsApp. Elle n'avait plus besoin de se casser la tête avec Mondial SMS ou encore un répondeur ou tout autre logiciel que vous voulez. Donc l'idée, c'est de partir du principe que qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que cette stratégie me permet de faire Pourquoi cette stratégie-là est née Comment ça fonctionne dans le fond De sorte que moi, je puisse trouver un outil qui me permet d'atteindre ce résultat-là. Donc, son objectif à elle, c'était de suivre ses prospects. Donc, je lui ai dit, il y a une fonctionnalité dans WhatsApp qu'on appelle la liste de diffusion. Et Dieu merci, la plupart de ses clients enregistrent son numéro. Il suffit seulement d'ajouter ces personnes à la liste de diffusion. Je peux créer plusieurs listes de diffusion et puis faire le suivi. Donc, je n'ai plus besoin de me casser la tête avec les autres. Donc, vous l'aurez compris, si vous savez le fondement de chaque stratégie marketing, vous pourrez développer vous-même à l'infini. Et toutes nos formations sont basées en fait sur cette manière de fonctionner. On débute toujours par le fondement. Je termine en disant à ceux qui nous écoutent pour la première fois que justement, si vous voulez apprendre tous ces fondamentaux-là, maîtriser le marketing, je vous recommande de participer à notre programme d'accompagnement d'entrepreneuriat. Il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Nous allons vous contacter et vous pourrez participer à notre programme d'accompagnement en entrepreneuriat. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.